Pouah, je m'ennuie Et si on joue à la balle Chouette Allez, en place tout le monde Le masculin à droite et le féminin à gauche Bah oui, poupée c'est féminin Et le déterminant une ou la l'indique Donc la poupée est un groupe nominal féminin Et comme on dit un ou le robot, c'est masculin Le robot est un groupe nominal masculin Parfaitement Bon, on joue La règle, c'est de toucher son adversaire avec la balle Qui commence La poupée commence La poupée lance la balle Tu sais, pour ne pas répéter la poupée, tu peux juste dire la poupée commence, elle lance la balle Le pronom féminin, elle, remplace le groupe nominal féminin, la poupée Ah, oh, d'accord Et comme le robot est un groupe nominal masculin, je le remplace par le pronom masculin, il Le robot est rapide, il lance la balle Oh là là, le pauvre petit robot! Il est en train de perdre la partie! Trop fort! Le robot a ramené un copain! Euh, oups! Il a ramené un copain! Les robots arrivent, ils veulent jouer! Maintenant qu'il y a deux robots, c'est un groupe nominal masculin pluriel et tu peux le remplacer par il, il, s. Il lance la balle! Aïe! La pauvre! Super héroïne Elle lance super bien la balle Tu as tout compris Les poupées peuvent être remplacées par le pronom féminin pluriel l e 2 l e -S. Et tu as vu L'accord du verbe a changé Il faut rajouter NT Évidemment Quand le pronom est pluriel, le verbe aussi est au pluriel Et quand le pronom est singulier, le verbe est lui aussi au singulier oh, Regarde ils dorment. Pourquoi on dit ils dorment alors qu'il y a deux filles Eh bien quand il y a un groupe nominal masculin et un groupe nominal féminin ensemble, le masculin l'emporte sur le féminin. Mais moi je préfère dire que les filles sont galantes et laissent le pronom devenir masculin pluriel. Elles sont sympas ces filles Et si on faisait une partie de basket maintenant je vois au volet. Oh oui alors Il faut appeler le robot et la poupée super-héroïne Honneur à la poupée Au groupe nominal féminin donc Que la partie commence La poupée lance la balle Le pauvre robot peur T'as vu La poupée est au singulier et le verbe aussi Et c'est pareil pour la phrase avec le robot Exactement quand le groupe nominal sujet est au singulier, le verbe l'est aussi C'est la chaîne de l'accord Mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on joue Je sais, ce sera plus facile de jouer en équipe Regarde, les poupées jouent, les robots ont le ballon Quand le groupe nominal sujet est pluriel, le verbe est pluriel aussi tout juste Singulier ou pluriel, le sujet commande le verbe. C'est lui le chef. D'accord, mais comment on sait si le groupe nominal sujet est singulier ou pluriel Écoute et regarde bien. La poupée attrape la balle. Le robot s'énerve. Ah oui, c'est vrai La, une, le, un, c'est du singulier. Et les et des, c'est du pluriel. Tu vois C'est simple il suffit de faire attention au déterminant singulier ou pluriel Le déterminant nous annonce que le nom et le verbe sont au pluriel Il suffit de vérifier Au pluriel, le nom prend le plus souvent un S ou un X et le verbe se termine par NT au temps simple C'est trop facile Et si on agrandissait le terrain Comme ça, on pourrait faire des phrases plus longues La vaillante petite poupée un vaillant petit robot Mais... mais les terminaisons des adjectifs ne sont pas les mêmes avec la poupée et un robot Pas de panique Il suffit juste de trouver le déterminant et à partir de là, tu accordes les éléments du groupe nominal C'est toujours la chaîne de l'accord Les poupées et féminin pluriel, donc les adjectifs vaillante, petite et brune sont au féminin pluriel et la terminaison du verbe est nt Tous du même côté Bah, contre qui vous allez jouer maintenant contre, contre nous Ah, euh, J'aimerais bien mais euh, j'ai plein de devoirs à faire euh, Une autre fois peut-être On dirait que le petit robot est impatient de jouer avec la poupée Mais où se cache-t-elle? Où peut-elle être? Tiens, c'est amusant! Dans nos phrases, le sujet n'a pas l'air à la même place que d'habitude Tu as raison, Zéphyr! Parfois, le sujet se trouve après le verbe En tout cas, il n'y a plus de questions à se poser, la poupée est là! La partie peut commencer! Mais que fait la poupée J'ai compris Le sujet est inversé quand on pose une question Quand la phrase est interrogative Bien joué Zéphyr Mais pourquoi le robot bouge-t-il dans tous les sens Oh Le sujet apparaît deux fois Le robot avant le verbe, puis le pronom « il » après le verbe La poupée a triché, pense le robot je ne vais pas me laisser faire, se dit-il. Tu vois Le sujet est également inversé dans les incises, ces phrases qui s'insèrent dans les dialogues pour rapporter les pensées ou les paroles d'un personnage. Attention Même si le sujet est après le verbe, la règle de l'accord reste la même. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Si je dis « Dans le ciel brille le soleil », c'est le soleil qui brille. Le soleil est sujet. Le sujet est au singulier donc le verbe brille l'est aussi Bravo Que gagnent les champions Ce sont les champions qui gagnent Les champions c'est le sujet et comme il est au pluriel le verbe gagne prend NT Bravissimo Et donc qu'est-ce qu'on gagne euh... Mon admiration c'est tout Oh là là La poupée et le robot ont l'air fâchés Comment peut-on les réconcilier En faisant un jeu Allez Il suffit de s'écarter de quelques pas pour se lancer la balle un, deux, trois, quatre, cinq Pas sûr que ça marche On dirait plutôt un duel dans un western oh, Zut Il est tombé Aïe La poupée est tombée aussi Regarde les verbes, tu ne remarques rien mmh. Il est tombé, elle est tombée... C'est toujours le verbe tomber au passé composé Je reconnais l'auxiliaire être et le verbe tomber au participe passé Tu vois, les deux parties du verbe s'accordent avec le sujet D'abord l'auxiliaire être, il ou elle est, le robot et la poupée sont Et le participe passé tombé. Attendez On n'a pas eu le temps de voir toute la chaîne de l'accord Je crois que nos amis ont d'abord besoin de renouer le lien de l'amitié Allez, lancez-vous la balle Et ça ira mieux Tiens Voilà encore le passé composé avec l'auxiliaire être Regardons le participe passé du verbe C'est lui qui porte le sens Je suis resté et accent aigu masculin singulier Donc je, c'est le robot Et je suis allé... Et accent aigu E, féminin singulier. Donc je, c'est la poupée. J'ai compris Oh, ça va se compliquer. Voilà les copines de la poupée. La balle est tellement secouée qu'elle a oublié le participe passé. <rire> Ce n'est pas grave, on va l'écrire nous-mêmes. En pensant bien à la règle de l'accord. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Nous... Ce sont les poupées Donc il faut rajouter la marque du féminin et celle du pluriel Bravo Zéphyr Et moi, grâce à ce jeu, j'ai compris autre chose C'est qu'il n'y a vraiment pas de quoi se disputer Car tout ça, c'est du passé T'as vu Ils se sont rapprochés S'ennuyer, se rapprocher, ce sont des verbes pronominaux Bien joué Les verbes pronominaux utilisent toujours l'auxiliaire être au passé composé Oh Ils se sont embrassés, ils se sont réconciliés Eh oui Grâce au jeu des accords, la poupée et le robot sont de nouveau d'accord La poupée et le robot ont dû se matcher Mais où est la balle Ah La poupée pense qu'elle a gagné Mais le robot pense qu'il a gagné aussi Comment peut-on les départager Les deux phrases s'écrivent exactement de la même manière Quand on dit « j'ai gagné », on ne sait pas qui est le jeu qui a gagné Le robot ou la poupée Reprenons les choses dans l'ordre Commençons par regarder les verbes. Que remarques-tu euh, Le verbe « gagner » est au passé ou au passé composé. Je reconnais l'auxiliaire « avoir » et le verbe « gagner » au participe passé. Exact Et regarde un peu plus en détail le verbe « avoir ». J'ai, le robot « a », la poupée « a ». L'auxiliaire « avoir » s'accorde avec le sujet, mais le participe passé, lui, ne s'accorde pas. « Gagner » Et accent aigu, bien vu Zephyr Dans les temps composés, quand il y a l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. On efface tout et on recommence Disons que le robot et la poupée sont à égalité. Et s'ils jouent chacun leur tour, ce sera plus facile de les départager Elle a dribblé, elle a couru, elle a bondi Il y a beaucoup de verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir dans les temps composés, tout juste et chaque fois, seul le sujet s'accorde avec l'auxiliaire à voir. Le participe passé ne s'accorde pas. Bravo Mais je ne vois pas comment les départager. Résumons. La grande poupée a marqué le panier. Et le petit robot a marqué aussi. Nos amis ont choisi de ne pas se départager. Tant mieux Tu as vu le groupe nominal sujet c'est l'accord en chaîne. Là, c'est féminin singulier. Donc les adjectifs grandes et sportives s'accordent au féminin singulier. Et c'est pareil avec le robot masculin singulier et les joueurs masculin pluriel. Et l'auxiliaire avoir s'accorde aussi avec le sujet. Mais le participe passé, lui, ne s'accorde pas. Gagner s'écrit toujours et accent aigu. Bravo Zéphir. Toi et moi aussi nous sommes les meilleurs joueurs, nous avons gagné J'en vois une qui a envie de jouer Lui mmh. aussi il a envie de jouer Le premier qui fait tomber la balle a perdu malade le pauvre C'est vrai, il a l'air malade Tu as vu Le verbe est peut être remplacé par avoir l'air C'est parce que ce sont tous les deux des verbes attributifs Qu'est-ce que c'est un verbe attributif C'est un verbe qui introduit un groupe nominal ou un adjectif en lien avec le sujet Ici, le verbe attributif est introduit l'adjectif malade et l'adjectif malade donne des informations sur il, le robot, qui est sujet J'ai compris La poupée semble inquiète Tiens L'adjectif inquiète donne l'état du sujet la poupée «sembler » est un verbe attributif Bravo Zéphyr Oh Regarde Le nez du robot devient bleu « devenir » Encore un verbe attributif il y a aussi « paraître »,« demeurer » ou encore « rester ». Et il y en a beaucoup d'autres On peut remplacer un verbe attributif par un autre. Ça aide à les reconnaître Et quand un verbe est attributif, l'adjectif qui est derrière prend la fonction d'attribut du sujet. Oh regarde Le robot veut jouer alors qu'il est malade. Il est trop lent La poupée reste plus forte que lui. Dans la phrase « le robot est lent » L'adjectif attribut du sujet lent est au masculin singulier comme le sujet le robot Et dans la phrase avec le sujet la poupée, l'adjectif attribut forte est féminin singulier C'est exactement ça Quand l'attribut du sujet est un adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet Le pauvre, il a bien du mal à jouer Regarde Il a marqué un point Bravo le robot Oh là là, elle aussi semble malade Oui, ils sont malades tous les deux Chut, il faut les laisser se reposer maintenant